Et des nouvelles de la situation en République démocratique du San Palomo alors que des manifestants descendaient pacifiquement dans la rue. La police anti-émeute du général Pintorella a directement. Non mais tu te rends compte Il y a des pays où il n'y a même pas le début d'une démocratie. Heureusement que nous, on s'est battu pour l'avoir. Je te le fais pas dire. Hein. Bon, justement, tu viens C'est les Européennes aujourd'hui. On va voter. Oh non, j'ai pas trop envie de bouger là. Et eh ben bravo. Rien n'est acquis. Utilisez vos droits. Cette fois, je vote. Élection européenne du 26 mai 2019.